Je suis venu pour te louer. Écoute-moi, écoute-moi. Père, nous sommes venus pour te louer, nous sommes venus pour t'adorer. Nos cœurs sont remplis de joie, nos cœurs sont dans l'attente de ta visitation, notre Père. Ce soir, si toi tu ne nous secoues, Seigneur, personne ne pourra le faire. Je bénis ton nom, Seigneur, pour mon frère, pour ma soeur que je peux encore revoir aujourd'hui. C'est grâce à ta main puissante, notre Dieu. Que ce soir, nous pouvons nous retrouver, Seigneur notre Dieu. Tu es le maître des temps et des circonstances, mon sauveur. Tu as voulu que les choses soient ainsi. Voilà pourquoi nous voulons te remercier pour tout ce qui peut nous arriver, de bien comme de mal, Seigneur. Tu as dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Merci, Père, pour nos enfants, nos petits-enfants, que nous pouvons encore revoir ce soir, mon sauveur. Souviens-toi de ton serviteur, notre pasteur. Nous nous attendons à toi, notre Dieu. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ton secours. Sois loué, sois béni à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de cette réunion, Père. Que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, Seigneur. Et que réellement tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'homme, soit ôté de cet endroit, mon Sauveur. Visite-nous, Seigneur. Parle-nous. Change-nous transforme nous dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé de ce lieu. Et retourne dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Lave-nous par le sang de Jésus. Purifie nos cœurs, Seigneur. Que nos âmes tout entières soient nettoyées. Sois loué, notre Dieu. Sois exalté à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci parce que toi, tu es réellement le Dieu le Dieu de toute possibilité, le maître de temps et des circonstances, mon sauveur. Oh, notre Père, nous voulons élever nos voix, élever nos mains, glorifier ton nom, Seigneur. Oh, gloire à toi, notre Seigneur, pour tout ce que toi, tu as fait pour nous, pour ce que tu fais et même pour ce que tu feras, Seigneur. Sois loué, Seigneur Jésus, sois exalté à jamais. À toi, la gloire, à toi, la puissance, à toi, la majesté au siècle des siècles. Je bénis ton nom, mon Sauveur. Oh, je te loue, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a point de Dieu semblable à toi. Merci pour la chorale, Père. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Seigneur, remplis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, visite-nous. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. A toi, cette réunion. À toi, nos vies. À toi, nos âmes. Seigneur, soutiens-nous. Bénis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus Christ, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce chemin. On va essayer de chanter le 260 dans les chardes, numéro 260. 260. weren't 257, juste à côté, 257 dans les fards. Jésus a une table où, 257. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris, il invite son peuple élu, t'invite. Il nourrit avec la main Et pour voir nos besoins C'est bon de souper avec lui tout le temps Au oh, vient dîner Au bien dîner Et le maître a fait le cette invitation que tu nous lances encore ce soir. Seigneur, tu as toujours pris soin de nous, tu nous as toujours bénis, tu nous as toujours fortifiés, tu nous as toujours relevé, notre Dieu. Merci parce que tu es réellement un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, notre Dieu. Merci parce que tu es réellement notre Père. Seigneur, si les autres du ciel ne peuvent, Seigneur, réellement s'inquiéter de ce qu'ils mangeront, de ce qu'ils peuvent boire, Seigneur, chaque jour tu pourvois à leurs besoins. À combien plus forte raison, nous qui avons été créés, Seigneur, à ton image et à ta ressemblance, Seigneur, pourquoi aurons-nous crainte, Seigneur Pourquoi devrons-nous nous inquiéter du lendemain Parce que nous savons que le lendemain prendra soin de lui-même. Toi, Seigneur, tu pourvois nos besoins. À chaque jour suffit s'appelle mon sauveur. Aujourd'hui encore tu as fait lever ton soleil sur les bons comme sur les méchants. Aujourd'hui encore Seigneur. Tu as rendu cette rencontre possible, mon sauveur. Je peux revoir mon frère, je peux revoir ma soeur. Nous pouvons élever nos mains pures, chanter, glorifier ton nom. Célébrer, Seigneur, mon Dieu, ton saint nom, Exalter ton nom, notre Dieu. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es bon. Tu fais toutes choses pendant son temps. Nous voulons nous soumettre à toi. Seigneur, tu es Dieu. Aucun homme ne peut t'interroger. Tu es le maître de tant de circonstances. Reçois notre Connaissance, reçois notre louange reçois notre adoration reçois-nous encore ce soir mon sauveur nous te bénissons, nous te louons de ce que tu as préparé pour nous une table bien préparée mon sauveur bien garnie notre Dieu nous voulons être nourris Seigneur viens Seigneur mon Dieu tu es là présent parmi nous Seigneur fais-nous du bien mon sauveur remplis-nous de ta présence remplis-nous de ta paix remplis-nous de ta foi remplis-nous de ton esprit saint a toi la gloire, la puissance à jamais. Bénis ton serviteur, notre pasteur, pour qui nous prions encore ce soir. Seigneur, soutiens-le, accorde-lui vraiment ton secours, notre Dieu. Il n'y a qu'en toi que nous trouvons le secours qu'aucun homme ne peut réellement nous apporter. Merci, notre Dieu, de ce que tu es vivant, de ce que tu es puissant et tu es présent parmi nous. Sois loué, sois béni à jamais. Bénis tous nos frères qui sont en connexion ce soir. Qu'ils soient bénis, Seigneur. Qu'il soit réellement, oh fortifié Seigneur, Qui soit aussi Seigneur mon Dieu, oh nourri par ta parole immuable encore ce soir. Que ton nom soit loué notre Dieu, que ton nom soit exalté pour ce que tu prends soin de nous. A toi la gloire, à toi la puissance à jamais, dans le nom de Jésus Christ notre Seigneur, nous t'avons prié Père. Amen. Que le Seigneur nous bénisse richement, levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous lisons le psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.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 Chapitre, chaque verset, chaque Bible, Nous en prenons possession, notre Père Céleste et notre Dieu. Nous te sommes vraiment reconnaissant en ce jour merveilleux, Père, que tu as dénié nous accorder de pouvoir avoir la grâce de retrouver nos frères de retrouver nos soeurs. Nous pouvons aujourd'hui avoir cette communion, Père. Oh, que tu sois béni, Père. Il y a beaucoup qui s'est posé la question, mon béni, mon Père Saint, pour savoir si cela a été possible, Père. Tu l'as rendu possible aujourd'hui. Nous te disons merci. Merci pour ce moment, Père Saint. Merci pour cette bonté, mon béni, mon Père. Nous sommes revenus à toi encore différents, mon Béni père Avec des sentiments tout à fait différents Avec une détermination aussi, béné père Tu sans Dieu Pour te servir encore comme tu le veux, Père, oh Dieu Avec un cœur rempli de reconnaissance à ton endroit Les ailes, les respects, Béni père tu vis sans Dieu Oh Dieu Seigneur, tu es notre roi Nous voulons te servir avec beaucoup de respect Beaucoup de considération Et encore davantage, mon roi, parce que tu le mérites, Père ben. Oh Seigneur, j'ai dit, comme on veut lire à quelqu'un Tu nous as beaucoup manqué, Père ben. À cet endroit, nous te voulions encore davantage, moi pour nous retrouver Père. Au oh, lieux nous a beaucoup manqué Père Toubissant. Merci parce que tu es toujours présent mon roi. Sois béni pour l'endroit que tu as donné Bénémois Père oh Dieu. Sois béni encore pour ce peuple que tu as donné Bénémois Père Saint-Dieu. Nos frères, nos soeurs qui nous ont beaucoup manqué Bénémois Père Nous sommes dans la joie encore aujourd'hui de le revoir parmi nous Père. Te louer et te glorifier encore davantage. Sois donc glorifié encore mon Bénémois Père Saint-Dieu. Nous avons chanté les chants des Sions. Nous avons appris combien tu chantais encore avec beaucoup d'amour encore Père Toubissant Dieu. Être encore heureux pendant les chants et les cantiques mon roi. Savoir comment te... Remercier et savoir comment te chanter, bénémoine Père Tubissant, avec tout notre cœur, mon roi. C'est là que nous devons encore, Père Tubissant, dans ce temps où nous vivons, nous sommes Père. Sois béni et glorifié encore ce soir, mon bénémoine Père Saint, pour ce moment béni, Père. Que ton peuple soit béni, qu'il soit aussi fortifié, mon roi, qu'il soit aussi consolé encore davantage, mon bénémoine Père Saint, parce que nous sommes à toi et nous sommes heureux dans ta maison, à toi, Père. Sois glorifié encore pour ce soir, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni, que son saint nom soit glorifié, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes réellement reconnaissants à notre Dieu pour nous avoir donné un jour aussi comme celui-ci, où nous pouvons nous retrouver, être ensemble dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quel bonheur de pouvoir vous revoir. Oui, c'est vrai, on peut. Oui, c'est un bonheur de pouvoir se retrouver et nous pouvons voir que c'est vraiment un désir profond dans notre cœur d'être là encore ce soir. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse tous richement. Je suis heureux de pouvoir revoir, en fait, mes frères et sœurs, et avec lesquels nous allons passer l'éternité. Nous sommes heureux de pouvoir voir que notre Dieu vous a gardé, il vous a gardé aussi, il a permis que nous puissions être là, pour que nous puissions aussi davantage aussi le louer et le glorifier, comme au jour d'autrefois, mais avec encore davantage plus de respect, plus de crainte, effectivement, plus de considération, et plus encore davantage d'amour en son endroit, pour ce qu'il est, ce qu'il a fait. Il nous a réellement appris pendant cette période ici l'importance de mon frère, l'importance de ma soeur, l'importance des enfants qu'il nous a donnés, l'importance de l'endroit où nous nous trouvons, pour que nous puissions réellement aussi avoir ces rassemblements. Et chaque fois maintenant que nous, nous venons et que nous quittons chez nous, nous comprenons maintenant pourquoi. Il est vraiment nécessaire Et maintenant nous comprenons aussi pourquoi il nous est aussi important d'être toujours très attentifs. Et il ne faut pas que nous revenions encore à ce que pendant la réunion Les têtes, les regards, les pensées tournaient à gauche et à droite Nous revenons dans cette discipline Où nous nous disons quand nous sommes dans la maison du Seigneur Pour louer Dieu c'est de tout notre cœur Et c'est vrai frères et sœurs On pouvait ne pas être là aujourd'hui Mais le Seigneur notre Dieu nous a gardés Regardez combien nous sommes rassemblés. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous et, et la main qu'il a eu à pouvoir réellement aussi étendre pour que nous soyons protégés sous ses ailes. Il l'a fait. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants. Et c'est vrai, nous pouvons lui dire merci de tout notre cœur. Cette maladie, ce virus n'a emporté aucun de nous. Et nous sommes tous là remerciant le Seigneur notre Dieu même si ce virus était passé, nous avons prié, il s'est enfoui. Comme je le répétais si souvent ici, « Ah, je pense toujours à Solomon, mon petit-fils. » Ah oui, qui toujours disait « La maladie s'enfuit. Et quand j'entendais cela, j'ai dit « C'est quand même vrai. » Et nous avons prié, aujourd'hui nous sommes heureux. C'est pour ça que nous ne sommes pas revenus comme nous étions à l'époque. Nous ne sommes pas revenus avec des caractères comme c'était à l'époque. Nous ne sommes pas revenus étant indisciplinés, non. Nous sommes venus disciplinés, respectueux dans les choses qui concernent Dieu, déterminés dans notre cœur. « Je bénis le Seigneur, notre Dieu. » Parce que je peux voir encore aujourd'hui, comme nous l'avons eu à pouvoir entendre effectivement aussi le dimanche, et comme l'écriture le disait, que si quelqu'un, c'est que celui qui, qui, qui sent qu'il est vraiment l'un d'entre eux, eh bien qu'il s'élève pour aller effectivement aussi construire les temples, qu'il n'aille donc à Jérusalem, effectivement, donc personne n'était forcé. Il fallait que celui qui se sentait concerné, qui fait partie de cela, alors qu'il devait venir, comme je l'avais dit, si vous sentez que ça ne va pas, que bon, ben ça ne vous plaît pas, que vous avez votre principe, restez chez vous, mais comme je peux voir ce soir, je crois que tout le monde est là, que le Seigneur, notre Dieu, soit béni, et comme nous avons pris la décision de pouvoir servir notre Dieu, nous pouvons les dire aussi, comme Josué l'a dit aussi, je crois que tous ensemble, nous pouvons chacun de nous les dire que moi et ma maison, nous servirons, L'éternel, notre Dieu. Que ça soit dans le boom, que ça soit dans les difficultés, moi et ma maison, et mon cœur en moi tout entier, nous servirons l'éternel. Fini les murmures, fini les plaintes de ce que tel a, fait, tel a dit, tel m'a fait. Nous sommes des soldats. On a appris maintenant qu'on est aux soldats au front. Qu'on me tire la balle si ça frappe, puis ça blesse. Seigneur, aide-moi à continuer la marche. Nous devons avoir ce caractère. L'ennemi a beaucoup joué parmi nous, il a beaucoup s'aimé des isanies ainsi de suite. Maintenant, c'est à nous de chasser les démons, c'est à nous de repousser effectivement l'ennemi. Plus on se plaint, plus il se plaît. Mais maintenant, quand on ne plaint plus, il n'a plus de territoire. Qu'est-ce que nous sommes devenus En fait, c'est qui loue l'éternel. Dans toutes les circonstances, nous devons simplement que glorifier Dieu. Et nous savons, nous, nous savons une chose que est toute chose qu'on pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on m'insulte, ça concourt pour mon bien. Quand on me critique, ça concourt pour mon bien. Quand on fait tout ce qu'on peut faire, ça contribuera toujours pour mon bien. Et ça, c'est 100% vrai. C'est le caractère qu'un fils de Dieu doit avoir le caractère qu'une fille de Dieu doit avoir. Et comme on a toujours eu à pouvoir l'entendre, effectivement, l'année passée ou les, ans, les mois passés, effectivement, avant cette situation, effectivement, ici, on était tous distraits dans l'assemblée, quand quelqu'un rentrait, même ceux qui sont derrière, donc je m'adresse aussi à vous derrière, Vous enfin, si êtes derrière, là-bas, elle a tendance à regarder à l'extérieur. Si cela continue, on vous demandera de sortir à l'extérieur. Donc, je voudrais que le respect, je le répète encore, le principe de respecter les choses de Dieu soit ancré dans chacun de nous. D'ailleurs, oh, oui, c'est différent. Mais ici, non. Les diables a trop joué. Maintenant, nous devons prendre les dessus. Il faut qu'on serve le Seigneur notre... Je l'avais bien dit, frères et sœurs, que celui qui ne se sent pas intéressé, qui ne vienne pas. Mais que celui qui sent qu'il est vraiment concerné par les choses de Dieu, alors prenons position. Et si on prend position, on doit être ferme. Nous devons louer notre Dieu. Et comme on peut le remarquer, parce que nous ne savons pas ce qui peut nous arriver, demain ou après demain. Aujourd'hui, nous sentons nos cœurs beaucoup plus attristés parce que nous avons appris les mauvaises nouvelles qui nous ont donc arrivées. Donc notre jeune sœur Nadège, que vous savez effectivement, je l'ai appris donc hier et j'étais donc d'abord dans mon bureau ici et puis je me dirigeais parce que je devais donc partir pour rentrer donc à la maison. C'est là que j'ai reçu donc l'appel téléphonique et puis j'ai eu donc le patron Là où elle travaille effectivement, qui expliquait qu'elle travaillait donc, donc au McDonald's et pendant qu'elle était en train de pouvoir travailler, il était en train de pouvoir ranger les tables. Et tout d'un coup, on a vu qu'elle s'est donc affalée et tombée par terre. Ils ont essayé de pouvoir la ranimer et puis ils ont appelé l'ambulance. Et pendant que je parlais avec lui, il m'a dit que ça faisait déjà 15 minutes qu'on essayait de pouvoir réellement la ranimer. J'ai compris que 15 minutes pour une personne, c'était déjà beaucoup. Et alors, j'ai demandé où se trouvait l'endroit. Il m'a dit « Maintenant, là, ils vont le prendre pour l'amener à l'hôpital. » C'est comme ça que je suis donc parti pour d'abord voir effectivement ce qui s'est passé et être certain effectivement de ce que j'ai eu à pouvoir entendre. Et voilà que je suis donc arrivé donc là, puis j'ai trouvé qu'on l'avait déjà mis dans la pièce là-bas. Nous sommes donc rentrés. On a trouvé qu'effectivement que notre jeune sœur est rentrée donc. À la maison. C'était un moment difficile parce que brusque aussi et je posais la question de pouvoir savoir effectivement ce que le médecin avait constaté. C'était donc une crise cardiaque et à son âge, elle est donc entrée à la maison. La douleur, elle est vraiment aussi profonde parce qu'il n'y a pas très longtemps. Et comme vous pouvez donc comprendre et ce n'est pas une chose très facile. Mais nous disons toujours que le Seigneur notre Dieu a donné et le Seigneur notre Dieu a aussi décidé de reprendre. Je ne pense pas que nous avons le droit de pouvoir lui poser de questions. Parce que quand cet enfant est venu au monde, on ne lui avait pas posé la question. Maintenant, quand il a voulu aussi le reprendre, on ne peut pas lui poser la question. Nous sommes attristés, effectivement, parce que c'est une partie de nous, parce que c'est un enfant qui était aussi avec nous aussi, qui est parti, est parti dans des circonstances où peut-être, bon, s'il était malade, on s'était peut-être dit, bon, puisqu'il n'est pas bien, on comprend, mais là, la personne marchait, la personne travaillait, ça peut arriver. C'est pour ça, vous, dont on parle, effectivement, ici, vous ne voulez pas prêter attention aux choses de Dieu. Vous vous intéressez souvent aux choses du monde. Et même quand vous êtes jeune, lorsqu'on vous a dit, mettez-vous en ordre avec la parole de Dieu. Mettez-vous ici, vite encore, non, je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup de jours devant moi, je vais encore profiter, ainsi, ainsi, ainsi. Mais quand ça arrive comme c'est arrivé ici, ça ne va pas te dire que demain, je viens. Ça ne va pas te dire que maintenant, je suis là, juste à côté de toi. Pas du tout ça peut arriver au moment où vous ne vous y attendez pas. Mais nous l'avons entendu aussi dimanche, je crois que ce qui m'a rappelé cela, c'est que si tu meurs hypocrite, tu vas te retrouver hypocrite là-bas de l'autre côté, dans la condition dans laquelle toi tu vas mourir et quitter cette sœur. C'est pour ça, c'est très important, frères et sœurs. Et nous l'avons dit aussi, il n'y a plus de temps pour supplier un frère, pour supplier une sœur. C'est le temps de pouvoir que vous preniez conscience qu'il s'agit de votre propre destination. Il s'agit de votre salut, parce qu'il n'y aura pas quelqu'un juste à côté de toi pour te défendre, ta copine, ton copain. Et, et vous savez, nous... L'avons lu, nous aurons peut-être l'occasion de pouvoir euh, les lire aussi dans les Saintes Écritures tout à l'heure. Et j'implore la grâce du Seigneur qui nous aide. Et lorsque vous vous partirez, je n'ai toujours eu à pouvoir le répéter en cet endroit. Et ceux qui sont partis, eh ben, ils étaient aussi assis ici aussi. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire que. Par la grâce du Seigneur, je m'efforce de pouvoir apporter la parole de Dieu comme le Seigneur m'accorde la grâce de pouvoir me positionner avec sa parole. Le jour où vous vous tiendrez à la barre du jugement, vous n'aurez pas d'excuses. J'ai toujours eu à pouvoir dire aussi si j'ai dit Dieu m'a accordé la grâce avec l'appel qu'il m'a donné de pouvoir conduire le peuple de Dieu et tous ceux que Dieu a accordé la grâce qui me reconnaissent comme étant aussi leur pasteur, j'ai la grâce de pouvoir y va pouvoir prêcher la parole pour que eux marchent selon la volonté de Dieu pour qu'ils soient aussi au ciel. J'ai eu cette grâce et je le répète, eh, beaucoup de gens de par le monde m'écoutent aussi parce que je parle dans le monde aussi. Vous le savez, je l'avais dit ici si aussi. J'ai dit. Un jour, je pleurais Dieu et je pleurais du Seigneur, je les rapporte la parole. Et ces personnes, ces frères et sœurs qui sont là, c'est que leur désir, c'est qu'un jour, ils puissent te voir parce que c'est une responsabilité. Je pleurais devant Dieu et je priais. C'est à ce moment-là que quand je me suis endormi, que les Seigneurs me montre une chose et qui est, reste marquée encore dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il m'a montré, que j'avançais et derrière moi, il y avait une foule qui me suivait. Et voilà, à un moment, il me prend, il me met donc juste à côté pour que je voie la foule. Et pour voir effectivement cette foule, je devais me tenir comme ça et puis regarder cette foule que je conduisais. Il y avait devant nous là un palais, effectivement, où, où il y avait le roi qui était là, effectivement. Et il était question que de, de rentrer dans ce palais-là si la personne, la foule en question, ceux qui étaient a là, était vraiment conforme. Ça veut dire quoi Le roi avait donc envoyé un courrier, un courrier et dans ce courrier-là, il y avait des recommandations dans lesquelles, effectivement, étaient écrit des choses que... Euh, les gens devaient arriver à pouvoir respecter et se maintenir ainsi. Donc, ceux qui ont eu à pouvoir vraiment prendre, se mettre en conformité à, à cela, à ce que ce qui était dans ce courrier, avaient donc la possibilité de pouvoir entrer et être agréé dans la présence du roi dans ce palais qui était là. Et je me tenais là. Quand j'ai entendu cette voix parler comme ceci, et puis je me suis dit, je suis dit « Seigneur Jésus » et ça, Dieu que je sers m'a dit « Seigneur Jésus, oh mon Dieu, j'espère qu'ils étaient vraiment très attentifs. Et ça, j'ai dit, j'espère qu'ils étaient très attentifs, qu'ils ont prêté attention à la parole de Dieu. J'étais là. Tout d'un coup, quand je regardais encore la foule que je conduisais, j'ai vu qu'ils étaient tellement, en fait, était, ils étaient presque habillés de la même manière. Ils étaient tellement debout, mais dans des conditions, qu'en me regardant, ils ont dit, frère, ne t'inquiète pas. Nous avons bien prêté attention et tout ce qui a été donc demandé, nous savons ce qu'il en est. Donc nous nous tenons dans la position. Je regardais, j'avais une, une reconnaissance à l'endroit du Seigneur et quand je regardais, ils étaient presque pareils. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que... Non, tout étaient la même chose et la façon de regarder et leur caractère, leur regard. C'est pour ça que j'ai dit, tous ceux que vous faites avec des envoltures, vous n'avez encore rien de Dieu. Leur regard, leur fermeté, les choses étaient tellement fermes, alors maintenant... Il fallait maintenant qu'ils avancent, qu'on voit la cadence, parce qu'ils voici six amis. Et quand ça a commencé à pouvoir jouer là-bas, ils ont commencé à marcher, mais la cadence était tellement parfaite. Je vous dis la vérité, Dieu me témoigne. Et avant même qu'ils affranchissent un peu les ovasions, la scène, c'était des ovations, puisque le portail s'est ouvert. Et puis ils sont rentrés. Mais à l'intérieur, les gens se sont levés. C'était une joie pour accueillir effectivement. Et tout le monde de cela, par la grâce du Seigneur sont entrés et ils ont été donc reçus. Je l'ai dit devant tout le monde, effectivement, je sais que Beaucoup de gens euh, entendent cela. Je remercie le Seigneur de ce que Il m'a montré, que les ministères et les travaux qu'il m'a accordé à pouvoir accomplir, d'abord ça vient de lui, et la manière dont le Seigneur me conduit, c'est ce qu'il attend effectivement, que le peuple de Dieu puisse arriver. Et ceux-là que Dieu m'a accordé la grâce de pouvoir avoir, qui écoutent réellement et qui obéissent et qui ont la foi dans la parole effectivement qu'ils entendent, je suis sûr et certain, puisque Dieu m'a accordé la grâce de le voir, ils entreront de l'autre côté. Je peux aussi dire, moi aussi comme le frère Bonhomme a pu dire dans la vision qu'il pouvait dire, peu importe ce que les gens peuvent dire, il va, c'est que Dieu parce que si je ne suis pas en mesure de pouvoir le dire, alors pourquoi je dois prêcher Parce que si frère Bonhomme pouvait dire effectivement que, et poser a posé à tous ceux qui ont cru ce que Paul a prêché et Pierre a prêché, effectivement, si ils ont, sont acceptés, et eh bien les miens aussi seront acceptés. Et, et on lui pose la question, mais pourquoi Il dit, mais Parce que j'ai prêché comme Paul a prêché. Je dirais aussi la même chose. à ah, aussi tous ceux qui ont cru à ce que Pierre, à ce que Paul a prêché, eh ben, vont entrer, eh ben, les miens aussi entreront. Et, et pour quelle raison Et Parce que j'ai prêché comme Paul a prêché. J'ai prêché comme aussi Pierre a prêché. J'ai prêché aussi comme William Branham a prêché. Donc nous sommes sûrs et certains de la position que nous avons dans les choses qui concernent Dieu. C'est pour ça que nous sommes vraiment confiants dans le Seigneur. Et nous vous invitons à pouvoir également avoir confiance. Mais si vous estimez que, et ça ne vous plaît pas, on n'a jamais obligé quelqu'un de venir en cet endroit, ni d'y rester, ni d'y demeurer, nous avons simplement prêché la parole de Dieu. Et quand vous retrouvez que c'est vraiment aussi votre endroit, alors accrochons-nous de la manière que Dieu veut que nous puissions donc nous y Donc nous, notre, notre précieux bien-aimé frère, vous donnera donc le programme, effectivement, en rapport avec aussi notre euh, sœur Nadège et aussi, comme vous savez aussi, avec notre frère Emmanuel Roby. Tous les deux sont rentrés à la maison suite à des accidents, pas de Covid, coronavirus, accident. Frère Roby, lui, on a fait donc le il est mort suite à un accident parce qu'il a probablement glissé sur un tapis et la tête s'est cognée sur quelque chose. C'est comme ça qu'il s'est donc endormi et rentré. L'autopsie a été faite, effectivement. Bon, la neige, on a bien vu que c'était effectivement aussi une crise cardiaque. Nous avons prié que Dieu, notre Seigneur, garde. notre peuple, effectivement, fait que ces virus n'emporte personne. Il n'a pas pu emporter. Nous avons été malades, mais nous avons prié. Dieu nous a donc guéris. Comment ne pas glorifier ces dieux amen, amen. On va se poser la question, mais il y a des morts. J'ai dit, mais frères et sœurs, on aura toujours des morts. Oui. Eh bien, vous n'allez quand même pas me dire qu'on restera. Non, parce qu'il est rentré, nous comme nous pouvons le dire. C'est pour ça qu'il faut être vraiment certain de ce que vous êtes. Donc, comme l'apôtre Paul le disait, la mort met gain. Si vous arrivez à ce stade-là, ce que vous avez compris... Effectivement, que ce que cela signifie, effectivement, de dire que la mort met un gars, ça veut dire qu'effectivement que nous désirons bien plus rapidement rentrer à la maison que de rester vivre avec des Covid-19, des masques sur les nez, les distanciations sociales. On va vivre comment Oh, oh Dieu m'a dit d'embrasser mon frère. Vous avez oublié, saluez-vous tous par distanciation sociale Non, non, non, non, non. C'est normal qu'on nous donne des mesures que nous devons respecter. Ça, c'est doit à fait normal. Mais nous avons dit, ça ne veut un saint. Et c'est ce que la Bible dit, effectivement. Bon, c'est vrai que nous devons... C'est simplement pour que vous compreniez que les hommes prennent des décisions, c'est pour protéger les hommes. Mais en fait, derrière tout ça, ce n'est que les diables. Ils cherchent par tous les moyens. C'est pour ça qu'on n'avait plus la communion. Ça, vous l'avez quand même remarqué. Vous avez pour quelle raison Vous ne l'avez peut-être pas bien vu. Mais quand vous vous tenez dans cet endroit... Vous chantez comme vous chantez. Vous louez comme vous louez. Mais les démons ne peuvent rien faire. Vous ne l'avez pas vu. C'est parce que vous doutez. Vous savez, frères et sœurs, dans le domaine spirituel et surnaturel, effectivement, vous ne connaissez pas beaucoup de choses. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à pouvoir apprécier ce que vous êtes. Je crois que cette période qui est passée ici, je crois que ça a permis quand même aux gens de pouvoir réaliser l'importance de s'accrocher à Dieu, prier, d'avoir la communion. Que vous méprisiez en fait. En venant quand vous avez des frères, oh, ce frère-là, vous le critiquez, mais il vous a manqué. Ce frères tu diras, ah, Seigneur, comment je pouvais, ah, mon frère, il mais pendant que vous le voyez tout le temps, vous le critiquez. Vous ne vouliez voulez pas de lui. Mais pendant cette période de confinement, vous avez eu besoin de ces frères. Vous avez senti le besoin de la communion. J'ai entendu mes frères, j'ai entendu les enfants qui pleurent que Dieu le bénisse. Les enfants qui pleuraient, qui disaient, oh, ça nous manque, ça nous manque, ça nous manque. Et, et, et, et ma fille là qui disait, ah papa, je voudrais retrouver les tapis rouges parce que je voudrais prier dans la maison du Seigneur. J'ai dit, c'est sûr ça, chacun de nous, nous avions besoin de pouvoir réellement nous retrouver dans ces lieux. Donc, nous venons. Alors, comme je disais, effectivement, nous avons perdu donc notre jeune sœur et son corps est là-bas. Maintenant, c'est dans le funéarium, on vous donnera... Les jours et les dates, effectivement, pour lesquelles vous pouvez aller aussi le voir. Et nous disions tout à l'heure que le Seigneur, notre Dieu, a donné et l'a repris. Ce n'est pas difficile pour uh, Déborah, ce n'est pas, pas, pas facile pour pour ce n'est pas facile pour Emmanuel, ce n'est pas facile pour uh, Rebecca non plus. Il faut que vous compreniez que ces enfants passent par un moment très difficile. Vous savez que ce sont des orphelins. ça vous le savez et vous savez ce qu'il en est avec les orphelins Ce que Dieu veille sur les orphelins. Les attitudes que vous pouvez avoir à leur endroit, ça peut vous coûter très cher. Parce qu'un enfant qui n'a pas de parents, vous, vous direz, c'est vrai que oui, ils ont un papa qui est... Dans... Leur papa, c'est une personne qui est très malade, il ne sait pas parler, il ne sait pas voir, il ne sait pas marcher. C'est une personne déjà qui est dans un état, aujourd'hui, ça peut entendre le fait qu'il n'est pas dit, il ne peut rien faire. Parce que parfois vous dites oui, mais non, ce sont des enfants orphelins. Déborah est orpheline, Vivine aussi, orpheline, Rebecca aussi, les mariés, effectivement, bien sûr. Emmanuel aussi, effectivement. Donc quand vous avez des orphelins, sachez comment vous comporter à leur endroit aussi. Parce que le Seigneur notre Dieu, il est celui qui protège le veuve et les orphelins. Donc, c'est un moment difficile, maintenant perdre aussi leur grande sœur. Vous pouvez comprendre ce que cela est pour, pour eux aussi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de vos prières. Mais ce que je voudrais aussi juste dire avant que nous prions pour cela, c'est ce, ce qui fait mal au cœur. Je ne sais pas comprendre comment vos frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai dit, quand vous revenez maintenant, soyez respectueux et disciplinés. Nous avons dit dans cette assemblée que quand il y a un problème qui arrive, que ce soit les décès ou ceci, D'abord, vous, même si vous l'avez entendu au nord à l'est, effectivement, il y a une discipline. C'est que c'est d'abord que vous attendez qu'on vous annonce ça à l'Assemblée. Ce n'était pas comme ça qu'on a toujours dit Mais Alors, je ne peux pas comprendre, frères et sœurs, comment vous, frères, vous, sœurs, sur vos WhatsApp, sur vos jours, vous allez exposer des photos. Je ne sais pas comprendre quel respect de la, des principes que vous avez. Ça démontre quoi D'abord, un, quel plaisir. Pouvez-vous trouver de pouvoir mettre la photo de la grande sœur de, de, Peut-être que Déborah ici ne savait peut-être pas, sa grande sœur était décédée. Mais vous avez déjà publié. Elle tombe maintenant sur, pendant qu'elle était sur WhatsApp pour les examens, paf, tôt, paf, et peut avoir une crise cardiaque. J'ai eu des good de effectivement, d'une sœur, l'autre fois, lointaine, un pays, là-bas. Ah, ah, pasteur, je ne sais pas tellement bien. lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Mais à cause de la, la, la nouvelle. Je savais, moi, la nouvelle. J'ai dit, mais, quelle nouvelle, sœur? Oh, oh, je sais pas très bien comment t'as dit. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe pas? Parce que la soeur n'était pas bien, aussi, au point de vue santé. J'ai dit, qu'est-ce qui va pas? Ah, je viens d'avoir une, une nouvelle, qu'on venait de dire que euh, la sœur telle ou telle est, est décédée. J'ai dit, pardon, sœur, mais, mais qui t'a dit cela? Oh, c'est la sœur telle qui est à côté de moi. J'ai appelé, passe-moi la sœur au téléphone. Alors, j'ai dit, ma sœur, et, et la nouvelle, et, et, et, comment toi, tu as pu annoncer la nouvelle à, à, à, à, à la, la sœur Oh, et moi aussi, j'ai vu ça sur, euh, c'est le WhatsApp. J'ai dit, le WhatsApp de qui C'est pour ça que j'ai demandé. Alors, j'ai demandé, montrez-moi un peu le WhatsApp. J'étais brisé dans mon cœur. J'ai vu certaines, dans notre assemblée, alors que vous avez entendu la parole. Dans notre une photo publiée. Que, quelle joie de publier la photo d'une personne dont on ne vous a peut-être pas encore fait savoir. Peut-être peut que là où elle est, on est allé, on a prié, les ressuscités. C'est comme un plaisir de pouvoir savoir que je vais être le premier à annoncer la nouvelle. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vous a instruit ici. C'est ici qu'on vous a dit qu'avant de pouvoir les dire, eh ben, on doit d'abord, effectivement, vous annoncer ça ici à l'Assemblée. Qu'est-ce qui qu qu vous démange Vous ne savez pas les dégâts que ça a auprès de beaucoup de personnes, effectivement. Les gens qui ont des problèmes, peut-être cardiaques. Ils reçoivent un, un, un message, vous trouvez plaisir, hein, sur nos Facebook, sur nos, nos pages, je ne sais pas moi, quoi. C'est pour ça, ces choses-là, vous les utilisez tellement mal, frère, que vous tuez les gens, vous blessez les gens, vous détruisez les gens. C'est pas ça. Combien de fois ces choses-là, ça doit s'arrêter aujourd'hui Vous avez entendu une nouvelle Tant qu'on ne vous l'a pas annoncé ici, vous... On ne va pas dire que vous êtes les pasteurs ou bien celui qui annonce... Non, on ne vous a pas donné un, un, un, un, pas une, une autorisation, pas, enfin, pas une autorisation mais on ne vous a pas dit un, un, un titre ici. Non, vous êtes un frère en Christ. Et vous attendez effectivement que... c'est Ça ça montre aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Ça montre effectivement que, ah, moi je ne suis pas certain, même si on me l'a dit, mais si on n'a pas dit ça à l'Assemblée, alors nous, on s'était. On doit rester dans cet angle-là, effectivement. Parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte des dégâts que ça commet auprès des gens. Des gens qui sont sensiblement aussi dans l'état de santé, se effectivement, fébrile pendant cette période, effectivement. Et puis, ils arrivent à pouvoir voir cette chose comme cela. Si maintenant la personne meurt, c'est aussi votre faute. Et puis, quel plaisir vous avez. Je pose la question quand même, quel est ce plaisir que vous avez trouvé de mettre cette photo-là et de pouvoir... Oui, vous pouvez m'en vouloir, sœur jeune sœur, jeune frère, vous pouvez m'en vouloir. Mais vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas. C'est le manque de considération quand même. des gens, tout de même, effectivement. Et c est, c est, ça, ce sont pas de nouvelles. Vous vous rendez compte L'autre frère, ici, Obi, est décédé. Pour que moi, je puisse annoncer à la famille, j'avais aussi des WhatsApp, mais je ne me suis jamais permis de pouvoir dire, non, il faut d'abord préparer le cœur de la personne. Pour d'abord le mettre dans une atmosphère pour savoir comment annoncer quand même un décès, ce n'est pas une naissance. Vous faites de la confusion, un décès ce n'est pas une naissance. C'est que vous perdez quelqu'un. Et à ce moment-là, il faut savoir trouver les mots pour savoir comment l'approcher et lui parler. Non, vous prenez plaisir de pouvoir y arriver. Que le Seigneur, notre Dieu, accorde la grâce. C'est pour ça qu'on a dit que maintenant les choses ne doivent plus jamais être pareilles. Veillez aussi à ce que, pas de coup de fil, j'ai reçu le message. Mais tu appelles, là, je donne un exemple, tu as reçu le message, tu appelles directement, Serre tu sais quoi, télémote. Mais est-ce que c'est -ce, est -ce est nécessaire que tu puisses annoncer cela, Serre Toi, que tu l'annonces effectivement. Parce que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, effectivement, aussi longtemps que vous n'avez pas donné l'information vraie, à quoi ça sert L'information vraie vient où Mais ici, quand même, dans votre assemblée, tu as reçu la nouvelle prie quand même, dit Seigneur, je vais d'abord savoir est-ce que c'est vrai parce que nous n'avons pas l'assurance pour savoir quoi, est-ce que c'est vrai ou pas, effectivement, parce que tu peux aussi transmettre aussi des faux messages, des fausses informations, qui quand elle entend, paf, son cœur, boum, elle meurt. Qu'est-ce que tu vas faire comme, Tu vas encore annoncer encore, ah, pardonne-moi sœur, j'ai cité ton nom, je vais le nom de quelqu'un d'autre. Ou euh, sœur euh, montre, par exemple. Et que tu annonces, et la sœur montre est décédée. Tu vas encore au téléphone? Ah, ah, ah, sœur miroir, la sœur montre vient de décéder. Donc, c'est toi qui es la cause de la mort de la sœur montre. Tu prends maintenant l'information. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu nous aide. Nous allons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, console aussi cette euh, famille. Et nous avons été aussi, quand nous avons appris aussi les décès de notre frère Obi, nous étions dans le confinement et comme nous sommes ensemble aujourd'hui, nous voulons aussi prier pour cela aussi et surtout aussi pour notre sœur Nadege, que les seigneurs puissent consoler aussi nos sœurs et aussi les autres membres de famille. Notre Père et notre Dieu, nous nous tenons devant ton trône de grâce, et miséricorde, pour te dire que tu es grand et ta façon de faire les choses est ta façon à toi, Père. Il plu à toi de nous donner notre sœur Nadège, mon bien-aimé Père Dieu, et aujourd'hui, elle est donc rentrée à la maison. C'est ta volonté à toi. Et, Seigneur, quand tu donnes, tu donnes. Quand tu reprends aussi, tu reprends. Il n'y a personne, mon bénémoine personne, qui peut arriver à pouvoir te reprendre. Qui peut arriver à pouvoir te poser aussi la, la question de savoir pourquoi tu l'as fait, mon sauveur béni. Je te plore la grâce encore, mon bénémoine Père Ces enfants sont des orphelins, mon bénémoine Père. Je pense à, à Déborah, je pense à Wivin, je pense aussi à.. Rebecca, je pense aussi également à Emmanuel, Père Dieu. Seigneur, tu as vu ta servante, comment il a eu à pouvoir élever ses enfants, Père dieu et persévérant dans cette maison, dans ces lieux. C'est pour ça qu'il n'a pas laissé sa famille en dehors, Père Oh Dieu, il a laissé ses enfants pour qu'ils soit aussi gardé, mon bien-aimé Père Il a voulu que ce soit entretenu, mon bien Père Dieu. C'est pourquoi je te remercie, parce que tu savais, ce qui allait se passer dans leur vie, mon bénémoine Tu savais, les combats qui allaient aussi, oh Dieu, être menés aussi, mon bénémoine Père Saint. C'est pourquoi aujourd'hui, oh Dieu Saint, c'est l'aîné qui est parti aussi, mon Bénéme pour aller là où la maman est partie. Et elle a laissé Pâté aussi, ses soeurs, et, et aussi son frère qui est resté aussi, mon bénémoine Père mon Dieu. C'est pour là que nous prions encore, mon bénémoine toi qui console. Que tu puisses vraiment consoler, mon béné-aimé Père Dieu. Les aider aussi davantage, mon roi. Regarde autour d'eux, mon béné-aimé Père Saint. Combien l'ennemi se déchaîne, combien, Seigneur, la famille est en train de pouvoir chercher. Oh, comme Patrick a tous les choses, Père Tubissan, pour les enfants, soit dans cette condition. Mais nous savons que toi, tu en prends la responsabilité, mon béné-aimé Seigneur Jésus. Si, si. C'est pourquoi je te remercie encore, mon béné-aimé Père Dieu, parce que tu as eu à pouvoir agir comme toi, tu le voulais, mon béné-aimé Père Tubissan. Nous voulons que tu aies encore davantage, mon roi, à prendre soin de ces enfants, Père Dieu. Parce que c'est toi qui es le Père des orphelins. Tu veilles encore davantage, mon béni, mon Dieu. puisses encore nous aider, Père. Pardonne-nous. Oh Dieu, pour ce que nous avons été fait de mal, mon bien-aimé Patricean, les actes qui ont été posés par ton Père, mon bien Père oh Dieu. Puisses-tu vraiment pardonner, mon bien-aimé Bissan. Nous voulons reprendre, présentant du moulon, du Bisson, Dieu, revenir à, avec détermination pour arriver à pouvoir agir comme tu le veux, mon bénémoine Père aussi, dans le respect, dans la considération aussi des choses, que tu puisses vraiment nous assister, mon bien Père oh Dieu. C'est à toi que nous devons tout, mon bien-aimé Patibissant. Notre vie, notre consécration est à toi, mon bénémoine Père Saint. Sois béni encore aujourd'hui, sois glorifié, mon roi. Nous nous sommes revenus avec détermination, avec respect, avec considération des choses que toi tu nous donnes. Mon béni, mon Père Saint, Dieu, nous voulons vivre pour ta gloire. Sois béni, qu'on soit cette famille, Père Saint, Dieu, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Saint Jésus-Christ, Amen. Que notre Dieu soit béni et glorifié. Il est toujours le même. Dans toutes les circonstances, notre Dieu demeure le même. Et ce qu'il attend réellement de nous, ce que nous puissions continuellement arriver à pouvoir avoir les yeux et les regards fixés sur lui. Parce que lui, il est réellement le, le remunérateur de ce qu'il recherche et le consommateur réellement aussi de la foi. Il veut que nous puissions demeurer fermes, inébranlables, effectivement, dans la foi, surtout dans les choses que lui, notre Seigneur, nous donne. C'est pourquoi dans le livre des Hébreux, ici, au chapitre ce que je voudrais donc lire avec vous, Hébreu au chapitre 10, nous, nous lisons cela avec vous ici. Le verset suivant, il dit, <coughs> Hébreu chapitre 10, verset 39, il dit, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Maître béni, nous voulons encore te dire merci pour ton amour et, et tes grandes compassions aussi à notre endroit. Nous te remercions de ce qu'aujourd'hui encore nous avons ce moment béni de pouvoir nous retrouver dans ce rassemblement, Père, où nous voulons entendre ta voix à toi, mon béni, Père par ta parole, nous venons lire encore aujourd'hui. puis suivre vraiment nous aider encore, Père. Aide-moi mon Père Saint, j'implore ta grâce, j'ai besoin de toi encore ce soir et pour que ta parole à toi nous soit encore donnée. Même un mot, bien-aimé, Père Saint, cela consolera aussi nos cœurs. Oh Dieu, nous sommes venus pour cela, pour t'entendre, Père, ressortir avec quelque chose de ta part, pour pouvoir, également avoir si la force de Dieu encore pour le lendemain. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Regardez toujours que quand les Saintes Écritures s'expriment, il est toujours nécessaire de veiller et de prêter toujours très attention. Cela, nous l'avons toujours eu à pouvoir l'entendre, nous être euh, ramené, répété davantage. Cela pour que nous puissions comprendre que c'est quelque chose qui a dans les élus. Et ça, c'est important que vous puissiez l'entendre. C'est quelque chose qui a dans les élus. Parce que quand un élu se tient dans le lieu ou dans la présence du Seigneur tous ces sens sont vraiment aussi en alerte. Et il réalise qu'effectivement, que parce que son intérieur, son intérieur, parce que dans l'intérieur, effectivement, Dieu a placé quelque chose effectivement, qui lorsque lui-même, il est présent, ça se met aussi en alerte effectivement, et, et dans un état effectivement aussi de la, de la révérence et de la considération, effectivement. Et c'est lui, d'ailleurs aussi, qui, qui pousse aussi pour que nous puissions être dans cette condition, parce que que nous nous trouvons. Regardez juste, juste un, un exemple, effectivement, que, que quand, quand, quand, quand Moïse a pu voir, effectivement, aussi ce, ce buisson qui, qui brûlait alors qu'il passait son chemin avec les troupeau, il a vu ce buisson qui, qui brûlait, qui, qui ne se consumait pas. Alors, il, il a voulu s'approcher, effectivement, cela. Mais il a senti quelque chose de tout à fait différent. Parce que les faits qui s'approchaient, et puis, d'abord, il a remarqué que c'est quelque chose de tellement particulier. Pour quelle raison Parce que le regard qu'il avait posé sur ce cette, cette bouchon, effectivement, était un regard tout à fait pas vous voyez, euh, évasif, effectivement, comme ça, mais un regard attentif. C'est pour ça que vous remarquez effectivement que Moïse n'était pas comme les autres. Parce que depuis même sa naissance, le Seigneur a pu montrer qu'avant même que et, et la maman puisse arriver à avoir donné naissance, effectivement, qu'elle était enceinte de Moïse, le pharaon a pris la décision de pouvoir tuer tous les enfants mâles. Et c'est parce qu'effectivement que les diables sentaient qu'il y a quelque chose qui va se passer effectivement parmi effectivement le peuple de Dieu. Parce que c'est un esprit en fait. Les satans, les démons sont donc des esprits, effectivement aussi. C'est pour ça qu'ils voient ce que vous ne voyez pas. Et vous êtes assis là, effectivement, les yeux naturels, mais vous ne pouvez pas voir ce qui se passe ici, mais eux, ils voient ce qui se passe ici. Ils voient effectivement la présence du Seigneur, ils voient aussi la feu, le feu, pardon, ils voient les anges, effectivement, qui sont ici, à cet endroit. Mais vous, vous ne le voyez pas. Parce que vos yeux sont des yeux qui sont donc naturels. cest vous dire que les, les esprits sentent effectivement et ils peuvent voir effectivement ce que vous ne pouvez pas voir. Donc, c'est comme ça que, effectivement, qu'en ce moment-là, la, la décision était que tous les enfants mâles, comme vous avez dit effectivement que oui, on devait tous les auquilles étaient les tuer effectivement, pas les garder en vie. Mais la maman de Moïse qui avait, été aussi, avait aussi un bébé pouvait aussi être parmi ceux-là. Mais quelque chose s'est passé. Et là, il a eu à pouvoir ne pas vouloir mettre, mettre son, son fils effectivement, pour pour être tué par l'armée du Pharaon. Et là, il a eu à pouvoir prendre effectivement aussi, comme vous le savez, effectivement, un roseau pour le mettre sur le fleuve. Et qui était derrière effectivement cela C'était les seigneurs qui inspirait effectivement parce que l'enfant qui allait naître, Dieu avait un projet pour cet enfant-là. La maman ne le savait pas. Personne ne le savait. Mais Dieu savait et Dieu gardait cet enfant-là contre tout ce qui pouvait être effacé parce que le diable quand il venait effectivement avec ses décisions ou ce qu'il avait pris effectivement au travers de, de, de Pharaon, c'était pas pour tous les enfants qu'on a pu tuer, mais c'était parce qu'on cherchait ces petits-là. Donc, il voulait que cet enfant-là, parce que, vous savez, quand il était dans les ventes, il ne pas savoir, effectivement, clairement, clairement, mais il dit, mais on va, on va taper dans le milieu, effectivement, par tous les, les enfants mal, effectivement, parce qu'il vient en avoir un parmi eux. Donc, il a fait cela, effectivement, pour arriver à pouvoir éliminer celui qui devait venir. Et c'est la même chose que vous savez, effectivement, lors de la naissance, effectivement, du Seigneur, vous connaissez Donc, effectivement, le Seigneur a mis effectivement aussi à cœur à sa maman, effectivement, de voir prendre une décision que quand on regarde, effectivement, une femme normale ne peut pas le faire. Normalement, constituer prendre son bébé dans, un, dans des, des choses comme des roseaux qu'on a fait, puis le mettre sous les fleurs pour qu'elle aille quelque part, c'est pas possible. Je crois qu'une maman passait. Je vais garder mon bébé, je vais fuir avec, effectivement. Mais elle, elle a laissé son bébé. Dieu l'avait inspiré. Dieu est grand. La maman ne savait pas ce qu'elle allait se passer. Mais Dieu savait que s'il avait obéi à ce que Dieu lui avait donné, l'enfant serait épargné. Donc il a poussé à ce que la maman soit conditionnée. Évidemment, c'était une femme aussi que le Seigneur connaissait. Oui, c'est cela, en fait, comment le Seigneur fait les choses en réalité. Il ne fait jamais les choses à moitié ou, ou par hasard, ou c'est pas comme nous, nous pensons que. Non, frères et sœurs. Parce que c'est comme ça que nous disons qu'on ne doit pas poser la question au Seigneur pourquoi tu as pris notre jeune sœur à cet âge ici Mais il en a pris aussi de bébé, Il en a pris aussi de ceux de deux ans, trois ans aussi. Est-ce que vous comprenez Dieu sait ce qu'il fait, effectivement. Et quand il fait, on n'a pas à l'interroger. Parce que c'est nous qui devons apprendre, effectivement, à respecter les décisions de Dieu, effectivement, dans toutes les circonstances. Donc, effectivement, et quand il a poussé la maman à mettre cet enfant dans le roseau, vous pouvez dites, mais la maman, elle est folle. En fait, elle n'était pas folle. Humainement parlant, elle était folle. Parce que ça, on ne peut pas le faire. Et puis, vous savez comment on parle, effectivement, qu'il y avait dans ces fleuves-là des crocodiles qui pouvaient appeler la chose, effectivement. Et puis, et puis en plus de cela, vous comprenez, sur le fleuve, qu'est-ce qu'il va y avoir Mais elle n'était pas une experte. Pour construire effectivement les, les rosiers, effectivement, et la fée, la fait et puis bon, les eaux pouvaient quand même entrer. Hein, un bois qui passait, puis tout, pa et bien ça ça rentrait, et puis le bébé mourait, étouffé dans l'eau. Donc, beaucoup de choses pouvaient arriver, effectivement, et même pas parlant de ça, effectivement, des serpents dans l'eau, des serpents, il y en a. Donc, les serpents, voyant, pa -pa -pa -pa ils rentrent là-bas, effectivement, ben, l'enfant est mordu, et puis l'enfant mort. Mais la maman a laissé les roseaux partir. Et ça, c'était la direction de Dieu, effectivement. C'était cette manière-là que Dieu a eu à pouvoir vouloir se. En fait, elle a abandonné ce qu'elle a le plus cher, effectivement, entre les mains de ses dieux. Et c'est quand elle a abandonné cela, effectivement, parce qu'elle va dire, mais je garde mon bébé, quand elle a abandonné, c'est à ce moment-là que le salut est venu. C'est ça que notre maître pouvait nous dire dans les livres, des... les livres de Luc que nous avons lus. Là, effectivement, hein, donc. Je pense que c'est cela. Bon, nous pouvons les citer, effectivement. Et nous avons lu, effectivement, effectivement, dans, dans les... si quelqu'un veut conserver sa vie, qu'est-ce qui va se passer Il ne la sauvera jamais. À moi, je me posais pas si, je me posais pas là. Mais, mais, mais c'est lui qui la perdra à cause de moi. Ben, la retrouvera. C'est-à-dire que là, nous avons donc le salut. Et est ce qui s'est passé là, en laissant cet enfant partir comme ça, parce que la maman ne savait pas ce qui pouvait arriver, mais Dieu a veillé à pouvoir faire quoi C'est-à-dire que quand ces roseaux par exemple, ce panier a été mis sur le, le fleuve, et cela, effectivement, et la main du Seigneur et le regard de l'ange du Seigneur étaient là. C'est-à-dire que toutes les bêtes qui étaient, soit dans les eaux, soit dans le roseau, accroché à gauche, et à droite, ils ne pouvaient jamais s'approcher de cela. Parce qu'il y avait une main qui la conduisait. Ça c'est vrai frère, nous l'avons aussi entendu frère, je pense que vous ne pouvez pas oublier pour ceux qui étaient en connexion, hein, vous l'avez quand même entendu, c'était quoi, que quand les, ils se sont trouvés devant la mer rouge, mais et ils ne voyaient pas naturellement qu'effectivement que la mer tremblait, et ceux qui étaient effectivement de la mer tremblaient. mais c'est vrai, pourquoi Parce que l'éternel Dieu tout puissant était là, donc le, les créateurs, mais bien sûr qu'il était là, sous la forme de la colonne de feu, mais il était là. Alors tous ceux qui étaient autour, mais s'inclinaient, eux ne voyaient pas, puisqu'ils étaient tellement charnels, ils ont, même, ils ont même oublié ce que le Seigneur avait fait pour eux. Ils ont commencé à murmurer. La chose est toujours que le serviteurs de Dieu sont toujours toujours des personnes qui sont des fautifs. C'est à cause de toi, c'est à cause de toi. Mais c'est ça qu'on a dit à Moïse. C'est à cause de toi Moïse. Là-bas on était bien. Le pauvre Moïse, il a souffert hein, tout au long du cheminement. Ah si nous étions restés là-bas Mais en fait là, il ne se rendu pas compte de L'atmosphère qui était là effectivement que Il y avait déjà un chemin Les, les, les, les eaux n'attendaient simplement Que les signales pour faire ça Et laisser simplement passer le pape de Dieu Soyez simplement certains de qui vous êtes Si nous sommes des dieux Et que nous appartenons à Dieu Oh comme le disons effectivement frères et sœurs Les épreuves viendront toujours Les difficultés viendront toujours mais cela ne peut pas arriver à pouvoir, toi, dans la condition, on va se poser la question, pourquoi moi Oui, ça arrive. Mais, les mais nous, nous, nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, effectivement. Parce que l'épreuve sera tellement dit Mais est-ce que Dieu est avec moi Mais frère et soeur, c'est parce que Dieu est avec nous que nous souffrons, mais c'est sûr et certain. Mais en fait, c'est l'ennemi en fait qui fait tout cela pour te croiser en fait que tu perds de vue, effectivement, c'est lui qui est avec toi. Ils étaient là, Dieu était avec eux, mais c'est comme s'ils ne voyaient pas. Mais depuis les cheminements qu'il a fait avec eux, depuis les idées, effectivement, quand les effectivement, il était là, là, devant la mer rouge, effectivement, eh ben, les tremblements ont commencé. La maman de Moïse a fait partir les roseaux, enfin, le, le panier, et Dieu a guidé les paniers jusqu'au... Chose que la maman ne pouvait jamais penser, ni même espérer. C'est Pharaon qui tuait les enfants. C'est Pharaon qui avait ordonné que tout mal, effectivement, soit tué. Dieu prend son fils là, pour l'amener même à l'endroit là, pour montrer que je suis le tout-puissant. Oui, messieurs. Quelle protection, frères et sœurs, venant étant à cet endroit, qui pouvait toucher à ce bébés? La cause de la foi de la maman. Juste sa foi, frères et sœurs. Cette maman-là, Jokebed, Québec, effectivement, n'était pas différente de toi, ma soeur. Elle était aussi une personne comme toi, qui avait aussi entendu effectivement, parce que, que c'est le Dieu d'Israël, effectivement. Oui, parce que leur père a parlé effectivement ainsi, les yeux, ils ont entendu oralement. C'est vrai, parce que l'écrit est venu par Moïse. Ça, vous le savez. Donc, effectivement, <rire> elle avait entendu, elle savait qu'il <rire> venait de Jacob. Jacob venait effectivement d'Isaac. De, de, Isaac venait effectivement aussi d'Abraham. Vous connaissez cela, non? Et Abraham est, est servait Dieu. Et, et c'est dit de, de, de, de Sarah, effectivement. Donc tout ça, il savait qu'il n'était pas un peuple comme de bâtiment' mortes. C'est ils avaient les signes. C'est sûr et certain. C'est un peuple qui vivait donc aussi à la fois. Et là, laissé son panier, son bébé dans son panier. Vous êtes tellement trop protectrice, vous-même. C'est les miens, c'est mon bébé, c'est si c'est très bien et ces choses sont à moi, ceci, c'est là, c'est très bien. Mais par exemple, je donne un exemple. Oui, vous voulez protéger ce que vous avez, mais quand la maladie va vous frapper et vous empêchant même de pouvoir lever la main pour pouvoir tenir, même de pouvoir il va pouvoir marcher, comment allez-vous protéger ce que vous pensez protéger Il faut que, en un moment, que vous vous posiez quand même aussi des questions dans votre vie. Ma capacité à moi de protéger, jusqu'à quel point Jusqu'à quel moment Est-ce que vous comprenez C'est nécessaire. Parce que c'est comme cette moment. C'est comme pour moment, qu'on qu parle de nous, effectivement. C'est comme cette moment, effectivement. Même si elle avait gardé les bébés comme ceci, parce qu'en le gardant, quand même à ce moment, le bébé allait pleurer. Bien sûr que oui Oui, elle allait pleurer. Donc ces gens-là allaient quand même entendre la voix d'un bébé. Ils allaient quand même le chercher. Même si elle s'était mise sur l'enfant, si le mien n'allait pas prendre, effectivement, on allait simplement la prendre, lier sa main et ses pieds. Le bébé, nous, on le prenait. Est-ce que vous comprenez effectivement, Je vais les protéger. Jusqu'où Jusqu'à quel point Mais quand il a compris qu'effectivement, qu il n'y a pas un autre meilleur endroit où je peux laisser que mon fils soit protégé, comme la Bible dit que le nom de l'éternel est une tout forte. Le juge se réfugie et se trouve en sûreté. C'est l'endroit où tu dois amener tout ce qui est à toi. C'est pour ça qu'on a dit que moi et ma famille et ma maison, nous servirons l'éternel. ça ne soit pas un slogan, mais que ça soit déterminant pour vous, chez vous, dans votre maison, tout ce que Dieu vous a donné. Seigneur, moi je peux protéger, moi je peux faire ce que je peux faire en tant qu'humain, mais qui peut protéger au-delà quand le virus vient, je peux même mettre des masques, mais il va quand même frapper. à ah, vraiment... Frère, vous n'allez quand même pas vous sentir masqué. Bon, comme j'ai vu, euh, c'était aujourd'hui là, j'ai vu un monsieur en plein soleil, il avait le masque, il avait confadre. J'ai dit, des gants, je crois qu'il devait mettre aussi la combinaison. Non, mais c'est vrai. Non, non, non, il y a des gens. Qui sait, qui sait, ils ne peuvent même plus respirer, parce que si tu es à côté, le chemin devient... Non, non, non, non, ce qu'en et tout ça, donc, blablabla, des puis pour pourra bien blinder, et ils marchent dans la rue. J'ai dit, Seigneur, mon Dieu, les pauvres. Mais maintenant, je vous dis quand vous allez dormir, vous allez dormir comment? C'est un problème, parce que c'est un virus. Ah bah je ne vais pas rentrer dedans, parce que, parce que quand on dit un virus, c'est quelque chose qui... Vous savez, il n'y a qu'une véritable protection. On nous prend pour des insensés. On nous prend pour des faibles d'esprit. Il n'y a pas de problème. Mais savez-vous, quand même, que s'il si y a quand même des nous avons prié tout de même. Oui, c'est votre problème. Vous, vous ne pouvez pas croire, mais c'est vrai. Vous savez quoi? les décisions étaient prises que pour que nous puissions nous retrouver comme ça, c'était en fait fin août, donc on devait voir fin août encore pour voir si on pouvait ainsi de suite, mais comment ça se fait qu'on arrive à... qu'est-ce qu'ils ont dit, la courbe bas elle tend, mais nous avons aussi prié il dit Seigneur que cette chose s'éloigne parce que nous voulons nous retrouver dans la maison, même si on avait seulement prié à deux ou à trois, Dieu a quand même entendu c'est pas nous, mais vous aussi vous étiez à la maison, -à que je dis que vous étiez à la maison, vous pleurez. Seigneur, oh, oh, nous voulons redonne-nous ces jours heureux. Hein, quand nous étions dans la maison de l'Éternel, où nous chantions et dansions, glorifions ton nom. Hein. Les Saint-Esprit, hein, Vous comprenez, non Vous n'êtes pas heureux Je crois que nous devions danser, non donc nous comprenons. Donc là, il a compris. Évidemment que là, quand il a laissé cet enfant dans ce, dans ce bac-là, une femme naturelle est normale ne peut pas le faire. On est tellement, tellement.. Ah, que Dieu nous On est tellement parti. Maintenant, en parlant d'une femme normale et naturelle, quel problème. Nous avons David. Nous avons notre frère. Les docteurs, docteurs, docteurs, avec Imelda. Ils nous ont donné David, hein? bah c'est un anglais comme Solomon. David, j'ai dit comme nous sommes heureux. Avec des David dans l'assemblée, mais c'est la force, non? Quel bonheur, hein. quelle joie de pouvoir entendre, j'ai regardé quand il m'a envoyé la photo, j'ai dit oh docteur, regardez comment on a pris la photo, j'ai dit hey docteur, ah, il a montré son queue, il tient sa femme comme ça, oh. j'ai dit quel bonheur, comment ne pas se réjouir de sera on était triste maintenant, on est heureux. Et nous nous réjouissons de ce que nous avons en David. Combien nous, nous disons merci à notre Dieu. Amen. Voilà donc une maman qui m'aide. Nous allons prier. Nous voulons te dire merci. Tu nous as donné un enfant comme cela, mon bénémoine Père Tibisson. Tu nous consoles dans le moment tellement de tristesse, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous nous régissons de cette bonté que tu nous témoignes parce que tu demeures toujours le présent. Le même hier, aujourd'hui, éternellement, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Tu sais. Consoler encore le cœur, mon béni, aimé père du Bissant, c'est enfin venu au bon moment, mon béni, Père père où le cœur a été vraiment attristé et que maintenant le voir donne encore la vie, Seigneur, au oh Dieu, Père Au oh Dieu, nous voyons que tu donnes encore la vie aujourd'hui, béni, mon père au oh Dieu, que ton nom soit béni, père, au oh Dieu. La mort a frappé, mais la vie est revenue, Père, et nous disons merci pour ce que tu fais, Seigneur. Louange et honneur à toi, pour mon précieux frère, ma bien-aimée sœur et les petits nous ont donné, béni, mes père Sois donc béni et glorifié, car nous t'avons ainsi remercié, Père, pour cela. Au nom du Seigneur et Sauvage Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons qu'elle a laissé cet enfant-là, sans savoir effectivement ce qui allait se passer, mais simplement parce qu'elle avait la foi. Que c'est Dieu d'Abraham, effectivement, qui a fait qu'Abraham et leur père, effectivement, avec Sarah, effectivement, dit Mais c'était une chose impossible. Et Sarah, effectivement, effectivement elle, était, elle était stérile et, et notre père Abraham, effectivement Parce que, vous savez, quand vous priez Dieu Pour que, vraiment, que vous... Il faut toujours se souvenir de ce que c'est Dieu Et sa capacité, ce qu'il est capable de faire Votre foi, sa conscience-là, Dieu entend Amen. Seigneur, tu as fait Seigneur, tu as fait pour celui-ci Tu as Aujourd'hui encore, tu es le même Dieu voit que tu reconnais ce qu'il est Amen. Et il donne Parce que tu, tu réalises qu'il n'a pas changé ton cœur à toi montre qu'effectivement que tu es à la foi, que ce Dieu n'est pas un Dieu qui change, mais c'est un Dieu qui ne change point. S'il a fait ça hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Seigneur, tu l'as fait pour Abraham, effectivement. Moi aussi, Seigneur, tu es capable de le faire. Et quand nous prions comme ça, Dieu entend, il l'aime. Alors c'est comme ça qu'il a donc laissé son, son enfant dans ce panier-là, et que l'enfant partait effectivement sur ses eaux. Et voilà que la main qui a conduit cet enfant, il a amené, Dieu est bon vraiment. Quand on lui fait confiance, il fait les choses parfaitement pour nous. Ce que nous devons simplement avoir, c'est avoir foi, confiance en lui. Le grand problème, c'est toujours en fait le combat entre le doute et la foi. C'est ça qui fait toujours en fait des problèmes avec la personne. Pourquoi Parce que nous sommes toujours pressés. Dieu nous enseigne toujours la patience. Même si ça prend 20 ans ou 30 ans, il n'y a pas de problème. Parce que, est-ce qu'Abraham savait que Dieu lui avait-il dit effectivement que oui, Abraham, tu vas attendre pendant 25 ans pour avoir, euh, effectivement, Isaac. Non, Dieu n'a pas dit comme ça. Non, non, non, non, non. Dieu ne l'a pas dit comme ça. Parce que peut-être qu'on peut penser que oui, quand Dieu ne lui a pas dit, bon, maintenant, je vais te dire, c'est seulement après 25 ans que tu Non, non, non, non, non, non. Il lui a simplement dit qu'un Isaac, ça donnait pour toi une postérité. Tu auras un fils. Et Abraham a écouté, et Abraham a entendu, et Abraham a obéi. Il ne lui a pas dit effectivement que oui, mais dans, un, dans un an, dans, dans 25 ans. Non, non, non, non, non. Abraham a reçu la parole. Il a cru cela. Il avait confiance en ces dieux que réellement que Dieu, quand il promet, il ne peut pas faillir dans sa promesse. Voilà que un an sont passés, rien du tout. Deux ans sont passés, rien du tout. Trois ans, rien. Quatre ans, rien. Cinq ans, rien. Si c'était vous et moi, on se plaindrait. Les frères et soeurs de mes sœurs ou frères, mais ce n'est pas possible. Ça fait maintenant cinq ans quand même. Ah oui, bien sûr que oui. C'est ça la nature que nous avons effectivement, nous, en tant qu'êtres humains, effectivement aussi. C'est pour ça que le Seigneur veut que nous écoutions la parole de Dieu pour que nous puissions être fermes. La foi vient de ce qu'on entend. Et qu'on comprenne effectivement, s'il a permis ces choses parmi ceux qui nous ont précédés, effectivement, donc, qui nous avons acquitté donc, avant nous, c'est pour nous servir d'exemple aussi. Pour notre foi. Nous n'avons pas assez de foi, effectivement. Nous, on fait du toujours rapide. Mais c'est la, la génération de Satan, ça. Des micro-ondes, des ceci. On n'a plus le temps de aller chercher du bois. Je ne vais pas dire retourner au bois. Hein. Bon, on va dire que ce monsieur là il est vraiment plus que moyen-âgé, en plus. On n'a plus le temps de chercher du bois, attendre que le feu puisse se effectivement. Puis mettre la casserole et puis l'eau, effectivement, dedans. Oui, c'était la patience. Mais aujourd'hui, non! Va, dans le micro va, micro-ondes, effectivement, paf, boum, boum, boum, pam, dedans. Et puis, des nourritiers, les a pré préparées, Et puis, paf, paf, boum, paf paf paf, paf, paf, paf, on y va. Et puis, les soeurs ne savent plus préparer. Oui, prenez une soeur aujourd'hui. Amenez-la à une poule vivante. Mais, bah, <rire> mais qu'est-ce qu'il y a, ça Non, non, non. J'ai dit, mais je vais manger la poule. <rire> non, c'est comme ça. Mais c'est la vérité donnez là une poule vivante, je te dire, mais et même pour la déplumer. Comment elle va la déplumer donnez à la sève, vous allez voir. Ah, mais, mais frère, ça ne va pas du tout, mon frère. Tu, tu, tu m'amènes une poule vivante, pour comment je vais la Par où je vais commencer Et d'ailleurs, je tue pas. Mais si tu tues pas, comment tu vas la manger Eh, vous savez là comment on déplume une poule C'est ça le problème D'ailleurs, c'est... Bon, je, je peux citer les noms. Je peux citer les noms. Ma enfin, monsieur, ma je ne vais pas citer les noms. Parce que Solomon a un poulailler à la maison. Vous comprenez que je ne cite pas les noms. vous savez ce qu'on me dit. Moi, je ne mange pas ces poules-là. Hein. Je me suis quel poudre Ah oui, au Carrefour, il y en a. Hein. Au carrefour, il y en a. Je dit, ah bon, bon, bon, Donc, la police qui est ici, là, on ne peut pas la manger, c'est le carrefour. Oui, oui, oui, au carrefour, il est mieux. Et puis, je ne tue, hein. tue, hein. tue pas. Je ne cite pas les noms, mais je ne tue pas. Je ne tue pas, je ne tue pas. Hein. Je ne tue pas. Donc, <rire> j'ai dit, qui va tuer ah, C'est vous. D'ailleurs, si vous tuez, moi, je ne mange pas. Hein. Ah oui, oui, oui, oui. Et oui, parce que c'est n'est pas de, de ça. J'ai dit mais moi oui, j'ai dit. Tu dis moi j'aime les poules là qui sont en télé vivant là que je vois que j'ai nourri là. Et puis, voilà l'ancienne la, génération où oh, on l'attrape. Hein. Et puis comment on va déplumer Il dit pas de problème. Donnez-moi une casserole avec de l'eau. Faites bouillir de l'eau. Si plonge dedans. C'est vrai. Non ah, nous sommes de l'ancienne génération. Alors, les vont comment on peut l'avoir Twinkie, twinkie, twinkie. Et, ben, et puis, quand les petits, qu'est-ce qu qu'on fait Un peu de feu. Un petit peu de feu. Vous voyez dis, Ça sent un peu, mais Satan, c'est la bonne nourriture. Un peu de feu. Donc, vous voyez, c'est la génération de quick-quick. C'est ça, le problème. La patience n'est plus, effectivement. Mais on doit, le Seigneur, nous a dit que nous devons avoir la patience. C'est pour ça que nous, les parents, nous devons instruire nos enfants, nos filles, Doivent savoir comment faire la vaisselle, pas toujours la lave-vaisselle. Non, je dois instruire à ma fille pour lui dire que, même si elle dit, Ah, papa, j'ai dit, nous sommes dans les mots, <rire> Tes mains ici, elles sont jolies, je les aime bien. Hein, mais tu les trempes dans l'eau avec ceci. J'ai acheté les crèmes pour les mains, je mets là. D'abord, nettoie. Bien sûr, une femme qui ne sait pas nettoyer la casserole. Mais si maintenant la machine à laver tombe en panne. On va attendre Frère Samuel. Frère Samuel, Frère Samuel, je donne un exemple, hein, Frère on va appeler, mais s'il si n'est pas là, comment vous allez faire On va manger dans quoi mais Non, il faut d'abord savoir comment nettoyer. Oh, et vous faites souffrir. Non, monsieur, il faut qu'une femme sache comment arriver à pouvoir entretenir sa maison. On n'est quand même pas à des choses qui sont toujours dans les sachets qui sont préfètes là, et puis il y a trop de... Euh, euh, euh, euh, euh. C'est vrai, ma soeur à moi. Je vais une sauce tomate. La tomate qu'on a achetée au magasin, effectivement, là, qui est même qu'on a mis dans mon jardin, on prend, et puis on coupe bien, on doit apprendre comment laisser d'abord frémir. Mettre un peu. C'est vrai, frère, c'est la vérité, non Tu aimes aussi ça, non Voilà. Voilà des hommes, c'est pour que ma petite sœur comprenne que son mari aime la sauce là bien faite, pas que ah je suis fatigué de travail, Christian. Où est la poudre de ceci, il va être malade parce qu'il va chanter ici. Donc, il faut des tomates bien choisies. Là, mon mari là, coupées bien avec beaucoup de cœur. C'est vrai. Bref. Donc, c'est comme cela que nous devons être. Donc, c'est comme ça que le Seigneur a conduit jusqu'à ce que l'enfant arrive à un endroit inattendu. Vers qui encore, effectivement, vers. Non, Dieu est bon. Vers une personne qui voulait avoir un enfant. Mais cette personne, mais qui l'avait fait qu'elle soit ainsi C'était Dieu Alléluia, il a un plan frère, avec toi Dieu ne peut pas manquer frère, non, avant que le monde soit, gloire à Dieu, il te connaissait, il avait fait un chemin pour toi mon frère, Alléluia, alors, aie la foi, crois en lui et serre-le de ton cœur, lève nous. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire encore merci pour la grâce que nous avons. De pouvoir t'avoir dans notre vie, de pouvoir te servir en notre Père. Comme nous l'avons chanté ces jours-là, jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Nous y resterons, nous te servirons, Père oh Dieu. Merci de nous avoir gardés, protégés encore, Père d'avoir permis que nous puissions nous retrouver avec ton peuple rassemblé encore ce soir, mon mon Père oh Dieu. Oh, je te remercie de m'avoir redonné encore mes frères, redonné encore mes soeurs, mes Père Dieu, ceux qui sont aussi à l'écoute en connexion encore ce soir, mon béni, mon Père de Dieu, qu'il soit donc béni, mon bénémoine Père Tébissant. Mon âme te loue, et mon âme te glorifie, et mon âme t'exalte aussi, effectivement, mon bénémoine, Père Saint, pour tes grandes compassions aussi. à à notre endroit, mon bénévole Père Dieu. Oh, je prie encore pour Déborah, cet enfant, que tu la bénisses, que tu la fortifies, que tu la consoles pour aussi. Rebecca aussi, mon bénévole Père Saint, que tu la bénisses aussi, Père Saint, aussi. Pour, oui, aussi, mon Père Dieu. Console, mon roi, la douleur est profonde, mon Père puissant Dieu. Pour aussi Emmanuel, mon bénévole Père Saint les familles soient aussi débérées, unies en toi, mon bénévole Père Saint, Dieu. Je t'en suis reconnaissant, Père. Sois glorifié et sois béni. Merci pour ce que tu donnes encore la joie ce soir d'avoir aussi des vides, mon bénéfice, Père Dieu. Nous sommes heureux, tu nous as consolé. La tristesse était devenue, mais la joie est venue aussi, bénévole Père au oh Dieu. Nous sommes heureux d'être à toi. Merci, parce qu'avec toi, nous marcherons par la foi, nous continuerons toujours à marcher avec toi par la foi, nous chanterons toujours avec amour et par la foi. Père, oh, voici ton peuple, mon roi, qui soit donc béni, mon mon Père au oh Dieu, et en confiance en toi, mon bénévole Père au Dieu, parce que tu donnes encore aujourd'hui, mon bénévole Père au oh Dieu, qu'il soit donc heureux, qu'il soit donc béni, mon bénévole Père au oh Dieu, qu'il reçoit, mon bénévole Père au oh Dieu comme le cantique les dit quand Dieu descend, même les stériles enfantent mon roi, quand Dieu descend, la maladie s'enfuit, mon roi. Oh Dieu, quand Dieu descend, le paralytique saute des joies. Sois donc béni mon béni, mon père au oh Dieu. Le chômeur du travail, comme ma soeur le chante, mon, mon Père pas oh Dieu. Le chômeur du boulot. Sois béni Père. Louange et honneur à toi. Merci parce que tu es vivant, mon Père. Merci parce que tu es le roi. Tu domines encore, mon béni, mon Oh, nous te disons merci. Continue encore d'agir, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Soutiens ton peuple, mon roi. Fortifie encore davantage, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous sommes à toi. Alléluia. Gloire et honneur à toi. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes compassions encore, mon sauveur. Nous nous régissons. Ce que tu es notre Dieu, oui. Nous sommes à toi, mon béni, les Père Tu Merci pour nos frères et merci pour nos soeurs, mon roi. Exalté soit ton nom encore aujourd'hui. Nous sommes conscients de ce que toi tu fais. Nous sommes heureux de ce que toi tu as compris. Et encore des grandes choses aujourd'hui, Père. Merci Seigneur. Merci au oh Dieu du Seigneur. Oui, tu nous assister encore, puisses-tu nous aider encore Merci, gloire et honneur à toi. Je te loue, je te glorifie, je t'exalterai de tout mon cœur, mon roi. Oh, sois béni, père et sois exalté, mon roi. Merci pour ma soeur, merci pour mon frère. Merci de nous avoir permis aujourd'hui encore de réellement nous retrouver, mon bénémoine Père bisson de revoir mes frères, de revoir aussi mes soeurs, mon roi, nos enfants, mon bénémoine, Père bisson nos petits-enfants, mon bénémoine, Père Dieu. Mon âme es loue encore, mon béni, mon Père Dieu. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, oh éternel, mon roi. Tu es digne d'être adoré, bien sûr. Oui, sois béni. Oui, sois donc exalté. Sois donc élevé encore aujourd'hui, Père. Merci. Merci pour ton peuple qui revenu, Père. Sortons. Rapis, mon de Père Saint-Dieu, de ta présence gloriuse et divine. Comme au jour d'autrefois, mon soir Oh, le diable ne peut plus avoir de terrain, Père Dieu. Merci, Père Dieu. Les attristé, il a pris des nôtres, Père Saint dieu Nous nous demeurons fermes dans la foi. Glorifie ton nom, Sauveur. Merci, merci, Sauveur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la victoire. Nous sommes un peuple qui t'appartient. Je t'aime, Sauveur. Je te remercie. Merci pour nos enfants. Merci, Père, aussi pour nos petits-enfants, nos, nos frères et nos sœurs. Alléluia. Gloire à toi et honneur à toi. Merci. Merci, Seigneur. Oh, monsieur. Merci. Alléluia. Pardonne-nous, Islam et avoir la foi dans ta parole, oui, la croix, peu importe que la marée puisse monter, nous avons confiance en toi, merci pour Abraham, merci pour Isaac, merci pour Jacob, merci pour Jephti, merci aussi pour Samson, merci pour Josué, merci pour tous ces hommes, oh Jésus Christ, merci pour ce que tu es pour nous, merci à Dieu. Orange à toi et honneur à toi pour ce que tu as fait pour nous dans cette nouvelle alliance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Alléluia, tu es parfait, tu es roi, tu es maître. excellent et consolateur des affligés et Dieu que nous aimons Anna est là, je voudrais qu'elle vienne nous chanter ce cantique aussi quand Dieu descend et si nous pouvons chanter aussi. Viens mon cantique ici elle est où Anna Ah ben viens chérie, c'est que c'est quand Dieu descend. Merci. Oh, oui tout s'arrête. Serait... Il y a un transfert entre ciel et terre. Mon oh Dieu descend. L'atmosphère change.